Chers traders et investisseurs, mardi 17 décembre, bonjour. Alors après les records, les 6000 points sur le CAC ont été atteints hier après-midi, c'est le repos. Les marchés consolident bien ce matin, malgré des clôtures américaines et asiatiques largement positives. Nous perdons plus de 1,5% en milieu de matinée. C'est donc... L'incertitude totale. Dans ce contexte, nous ne pensons pas que nous reprendrons une position de swing trading en 2019 car il reste maintenant trop peu de jours de bourse, même si nous prévoyons d'être présents jusqu'au dernier jour de l'année ouvert. Nous ne pensons pas que les marchés varieront beaucoup en particulier à cause du possible window dressing pour la fin de l'année mais en fait nous n'en savons rien à ces niveaux les marchés peuvent soit consolider soit reprendre encore un petit peu d'avance nous verrons bien dans ce contexte ce matin nous avons réalisé deux trades gagnants sur deux accompagnés de deux médailles et deux trades stoppés à leur prix d'entrée nous avons déjà fait mieux